très rapidement pour vous laisser la parole donc euh, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Pervès, qui est développeuse à l'université de Strasbourg, bonjour Céline, et Benjamin Séclier, euh, qui est administrateur système à l'université de Lorraine en charge de Rocketchat, Moodle, Nextcloud et Chiboulette. Donc à vous la parole. Bonjour à tous, le confinement, nouveaux outils, nouvelles collaborations, exemple avec Rocketchat c'est plus précisément exemple avec le plugin euh, que nous avons développé le plugin Moodle pour RocketChat, qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Céline. Je vais commencer par le contexte, pourquoi on a eu ces besoins. Alors je parle pour l'université de Lorraine et Céline parlera pour l'université de Strasbourg. Le contexte à l'université de Lorraine, il était celui-ci. Donc ça c'est un graphique de nos connexions à notre, à notre plateforme Moodle lors du confinement en printemps 2020, du premier confinement. Euh, je ne sais pas si on voit bien l'échelle sur la gauche, mais on était à environ 30 000 connexions par jour sur notre plateforme et on est passé du jour au lendemain à 70 000 connexions. Voilà, donc on a plus que doublé. C'est arrivé chez tout le monde. Notre plateforme est tombée, c'est arrivé aussi chez presque tout le monde. Et donc, dès le deuxième jour du confinement, on a, dû, on a dû éteindre le feu et puis essayer de comprendre pourquoi notre plateforme ne fonctionnait plus. Je vous ai mis un petit exemple. Alors, c'est peut-être pas très lisible, c'est pas du tout lisible, en fait, voici les logs d'accès qu'on avait. On avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de ces logs-là, très précisément, euh, lors du, des premiers jours du confinement. Et en fait, qu'est-ce que c'était C'était un appel au chat Moodle, euh, l'ancien chat. Euh, quand on a été confiné, les enseignants n'avaient pas encore les outils dont ils disposent maintenant. Et puis, pour garder le lien avec leurs étudiants, eh bien, ils ont utilisé ce qu'ils avaient, c'est-à-dire le vieux chat euh, Moodle. Ce chat n'est pas prévu pour fonctionner à très grosse échelle, donc notre plateforme est tombée, donc on a dû euh, amputer en fait euh, cet ancien chat et le rendre asynchrone, alors qu'avant il était synchrone. On a donc perdu tout intérêt d'un système de chat et on a donc dû le remplacer euh, rapidement. On a choisi pour ça de mettre en place Rocket RocketChat au, au début de ce confinement. Je ne vais pas euh, revenir sur pourquoi on a choisi Rocket Chat, on pourra en reparler si vous le souhaitez. En tout état de cause, on l'a mis en place à l'Université de Lorraine pour bah voilà, gérer cette urgence, ce besoin de communication synchrone entre les enseignants et les étudiants, mais aussi entre les personnels administratifs qui étions chacun chez soi. Alors je vous montre quelques captures d'écran de la mise en place de RocketChat à l'Université de Lorraine, histoire de, de voir de quoi on parle. Donc on a un accès direct à RocketChat, ceux qui l'utilisent déjà reconnaissent parfaitement cette interface. On va sur chat.univ, quelque chose, et puis on a accès à cette interface, donc RocketChat, avec sur la gauche les différents canaux auxquels on est inscrit, et puis sur la droite, l'endroit le, pour discuter. On l'a également intégré dans notre solution Zimbra, donc la messagerie, euh, par, euh, donc, euh, grâce à l'ajout d'un nouvel onglet qu'on a appelé chat. Euh, C'est une Zimlet qu'on a réutilisée et améliorée pour faire en sorte, notamment, qu'elle clignote orange quand on a un message non lu, euh, voilà, ça permet aux, aux gens, en fait quand on l'a mis dans Zimbra, ça a vraiment permis de faire connaître l'outil euh, aux gens qui ne l'utilisaient pas et qui n'en avaient pas eu un besoin euh, spécifique jusqu'à présent. Euh, cette Zimlet là modifiée est disponible sur le wiki euh, sup, on l'a reversé, il a été utilisé dans, déjà dans d'autres établissements. Si vous êtes intéressé, là encore, euh, je vous donnerai l'adresse euh, sans problème, sinon c'est sur le wiki euh, sup portail, vous pouvez aller taper euh, Zimbra RocketChat, vous le trouverez. On a également fait une intégration dans un site web, alors ça c'est tout récent, on a fait ça au mois de juillet, là, avant les grandes vacances, on n'avait pas grand chose à faire, on s'est dit on, autant en profiter et puis faire un truc quoi. Donc euh, on a intégré le petit bouton, là en bas à droite Rocket Chat, euh, dans un site web et quand on clique dessus on ouvre le canal euh, dédié du site en question. Euh, Rocket Chat propose cette fonctionnalité de live chat mais nous on a souhaité euh, s'affranchir de cette fonctionnalité là qui pose d'autres problèmes. Et ça, c'est juste du JavaScript et du CSS qu'on ajoute euh, sur un site web, euh, du coup, quel qu'il soit. Euh, donc là encore, euh, si vous souhaitez le code, on peut vous le transmettre, c'est pas, euh, pas grand chose. Il est perfectible, mais il fonctionne déjà actuellement. Et puis, euh, donc le, au moment du confinement, je disais, on a dû mettre en place RocketChat pour remplacer le chat initial de Moodle. Et ce qu'on a fait, au, on a donné aux enseignants une documentation pour leur expliquer comment intégrer RocketChat dans leur cours Moodle. Ça se matérialisait sous la forme euh, bah d'une simple documentation où on expliquait comment créer un canal RocketChat public, y mettre un mot de passe, et aller ensuite dans Moodle créer un lien vers ce canal. Ce n'était pas optimal, puisqu'il n'y avait pas de synchronisation, n'importe hein, qui ayant le lien pouvait accéder au canal, donc ce n'était pas terrible. L'objectif a donc été rapidement de développer un vrai module pour Moodle qui remplacerait euh, avec toutes les fonctionnalités l'ancien chat... Euh, le problème, bah problème c'est que c'était nous. En fait, alors Quand je dis nous, c'est mon collègue de l'université Lorraine, Guillaume et moi qui gérons la plateforme Moodle et RocketChat. Euh, on n'est pas des développeurs en fait, on est des administrateurs système. Donc on aurait pu bidouiller un truc, faire un truc qui fonctionne mal et vite. On le fait assez régulièrement. Mais du coup là, on a préféré prendre le temps. On s'est dit, on, les étoiles a priori s'alignent, tout le monde a des besoins similaires. Beaucoup d'établissements partent sur RocketChat, ont un Moodle et vont probablement avoir un besoin d'un plugin similaire. Donc on s'est dit, on va voir si la sauce prend, on va essayer de sonder un petit peu l'existant. C'est comme ça qu'on a initié le, le développement collaboratif, donc en cherchant déjà si des gens euh, se manifestaient, savoir s'ils avaient des besoins similaires, et c'était le cas six jours avant, euh, Nicolas Torel de l'UTT, Université de Troyes, euh, bah, a fait cette même demande, En fait, a dit on a un besoin, est-ce que euh, certains d'entre vous l'ont, euh, etc. Donc là j'ai répondu six jours plus tard, c'était un hasard du coup, oui euh, on a ce besoin à l'université de Lorraine, on suppose que d'autres personnes aient ce besoin, euh, on fait une visio dans dix jours si ça vous intéresse, vous pouvez venir et puis on verra ce qu'il en est. Céline a répondu immédiatement, euh, elle a dit moi ça m'intéresse, je serai là. Et donc cette visio a remporté un assez bon succès, il y a eu entre 35 et 40 participants euh, vraiment de toute la France, c'était vachement intéressant et on s'est dit bah là, ça marche, quoi. il y a vraiment des gens qui ont un besoin, euh, donc on y va, on, on se lance dans l'organisation de ce développement collaboratif, donc de ce plugin Moodle pour RocketChat. Alors l'organisation, il s'est basé sur deux outils, et il a été grandement facilité par ESUP, euh, e en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que ESUP avait déjà l'habitude de travailler de manière collaborative, Nicolas l'a expliqué il y a cinq minutes, ils ont déjà les outils, les procédures, pour faire travailler les gens ensemble, donc ça c'était déjà un gros plus. Nous, on est admin donc on est dans notre cave, D'habitude, on n'a pas l'habitude de parler avec d'autres gens. Donc on a eu besoin de conseils pour savoir comment on organisait tout ça, cette collaboration. Et E-SUP a également fourni des outils qui ont été indispensables, et notamment le RocketChat E-SUP. Alors je fais un petit point là-dessus. C'est un, une instance RocketChat qui a mis en place E-SUP Portail, je donnerai l'adresse à la fin de la slide de conclusion, sur lequel on a créé plein de canaux thématiques, euh, donc euh, le plugin euh, qu'on est en train de développer, euh, Nextcloud, button Pod, etc. Et tous les gens, en fait, euh, dès qu'ils qu nous posent des questions par mail, on les renvoie vers ces canaux-là, et on crée ainsi euh, un échange sur ce, ce canal, euh, sur ce RocketChat eSup. Donc je vous recommande, euh, vous ou vos collaborateurs, si vous avez des, des problématiques autour de ces outils-là, vous voyez un, un exemple sur la gauche de, de canaux, euh, de les renvoyer ou de venir sur ce, ce RocketChat eSup. Et donc on a créé un canal pour le développement de ce plugin là. Et sur ce canal là, eh bien, on discutait, il y, avait une, il y avait une énorme effervescence au début, c'était vachement bien. Euh, il y avait de tout, des admins des développeurs, des ingénieurs pédagogiques, qui apportaient euh, bah, leurs idées, leurs besoins, etc. On passait par ce, par ce biais là. Et euh, également, grâce à RocketChat, on peut initier en fait, des visios en un clic. Et tous les quinze jours, on faisait une visio pour dire voilà bah, où on en est, et voilà les fonctionnalités qu'on implémente pour dans 15 jours, et on avançait comme ça par itération. Donc ça a très très bien marché, et on utilisait également, alors Github, bon ben GitHub ça n'appartient pas encore à eSup, mais en tout cas eSup Portail dispose d'une organisation au sein de Github, et on y a créé un, un repository qu'on a appelé RocketChat, qui est le nom du plugin Moodle en fait. Et donc la plateforme Github nous a servi à plusieurs choses, héberger le code de manière publique, euh, on a utilisé le système d'issue dans Github pour d'une part remonter les bugs euh, s'il y en avait et aussi pour euh, indiquer les, les prochaines étapes, les prochaines fonctionnalités à implémenter de manière unitaire. Et donc avec ces issues on a utilisé la fonctionnalité de tableau d'avancement qui nous a été recommandée par Nicolas pour l'anecdote donc encore une fois euh, merci pour tous les conseils qu'on a reçus. Et dans ce tableau d'avancement, qui est un tableau de type post-it, vous voyez, Kanban, quoi, euh, on mettait chaque issue, donc chaque fonctionnalité qu'on souhaitait voir implémenter, fait, euh, à faire pourtant, à faire par qui, fait euh, par qui, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment très, très utile pour le, le développement initial. Vous voyez également, on a utilisé euh, la partie wiki documentation euh, de GitHub bah, pour y mettre la documentation d'installation, etc. Alors le plugin actuel, on est un peu juste en temps, donc j'ai préparé quelques dessins pour vous montrer comment ça marche, euh, mais vu qu'on n'a pas le temps, je les passe pour le moment, si jamais on a encore 5 minutes pendant les questions que vous souhaitez voir comment ça fonctionne, je vous le présenterai. Merci, moi je vais vous présenter un petit peu l'influence de la collaboration sur les fonctionnalités de code, sans rentrer trop dans les détails, euh, parce qu'on a une collaboration au point de vue euh, groupe de travail. Entouré par ESSUB qui va donner euh, ses suggestions et puis aussi la communauté Moodle, du fait qu'on a adopté le framework Moodle mais aussi qu'ils ont leur mot à dire en fait. Donc au niveau fonctionnel, on a eu euh, des choses à implémenter parce qu'on avait des essais différents, c'était lié à nos établissements, on est d'universités différentes, on n'a pas forcément les, les mêmes besoins, le même système d'information et euh, les mêmes méthodes d'inscription mais aussi au sein de la communauté. Au sein de la communauté, il y a aussi le, des usages du privé, de formation continue, de lycée, de collège. Donc ça, va fortement, ça a fortement influencé les besoins et on, on les a mis dans nos codes. Après, on avait des métiers différents et c est, c est, c est, ça va être là une richesse. On avait les technopédagogues qui ont un usage très proche de Moodle, de l'utilisateur, les administrateurs système qui avaient besoin d'outils, de, de script, d'automatisation et puis la, les développeurs, eux, qui ont une vision plus proche de ce qui est faisable. Et donc euh, en intégrant le, les développeurs dès le début, on a évité euh, les déboires de vouloir faire des fonctionnalités qui n'étaient pas du tout faisables. Et d'un autre côté, en ayant les, les fonctionnels et les administrateurs système, on a évité d'avoir une expérience mauvaise dans le plugin. Et on a offert euh, un plugin qui était tout à fait euh, fonctionnel et utilisable au niveau euh, utilisation. Et puis de façon générale, à chaque fois qu'on a une possibilité, une hésitation sur une façon de faire au niveau fonctionnalité, on a décidé de rendre ça paramétrable et laisser l'utilisateur euh, final l'administrateur de la plateforme Moodle choisit le type de fonctionnement. On verra un petit exemple juste après. Au niveau technique, on avait des architectures différentes. Ça peut être au niveau de l'intégration du système d'information. Un exemple typique, c'est qu'on a, on était parti sur le postulat que le username dans Moodle était le même que dans RocketChat et il s'est avéré que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc on a enrichi notre développement pour prendre en charge une méthode de book qui permettait d'adapter le username entre les deux parties. Ça c'est un, un exemple typique. Il y a la notion de Moodle de masse, mais on va la voir dans le chapitre suivant. Et puis des méthodes de déploiement complètement différentes entre les établissements. On n'a pas tous nos serveurs, on n'est pas tous propriétaires. Parfois on passe par un hébergeur, parfois on passe par une solution... Euh, sur un cloud Moodle privé et donc on ne peut pas forcément mettre ce qu'on veut et dans le cadre de ce plugin on a été obligé de créer de petits patchs Moodle puisqu'il y a certaines choses qui n'étaient pas prévues euh, au niveau du cœur code Moodle comme les inscriptions à un logiciel tierce mais on a fait très attention à ce que n'importe qui puisse euh, le faire, faire fonctionner le plugin sans ces patchs et puis on a fait un truc qu'on ne faisait pas avant on a proposé à la communauté Moodle via leur tracker d'intégrer nos patchs donc euh, ça on verra... Euh ce que ça donne. Alors tout à l'heure aussi au niveau technique, je parlais de Moodle de masse, et c'est là que le niveau performance est, est important, c'est lié aux grosses plateformes Moodle que certains d'entre nous ont, beaucoup d'utilisateurs, le catalogue de formation qui est modélisé, et dans notre cas, pour le cadre de RocketChat, des inscriptions atomiques, qui ralentissaient fortement tous les processus de synchronisation des inscriptions entre le plugin Moodle et les canaux RocketChat associés. Donc on est allé chercher techniquement comment faire. On a trouvé un moyen basé sur les task, adopt tasks Moodle qui euh, rendent ces inscriptions asynchrones. Encore une fois, on a fait le choix de paramétrer. Tout le monde n'est pas obligé de prendre ce type de fonctionnement parce que les petites plateformes n'auront pas forcément besoin d'avoir euh, ce genre de choses. Après, on a beaucoup misé sur la qualité Moodle alors parce que nos établissements ils, ils ont besoin d'un certain nombre de garanties et chez la plupart d'entre nous, c'est de choisir des plugins qui sont agréés moodle.org. Ce n'est pas une simple agrégation. Derrière, c'est une équipe technique, des gardiens des plugins qui vérifient le code styling, le respect du framework, la sécurité et les performances. Et donc, ça garantit un plugin fort et stable. Et puis, ça apporte énormément d'un point de vue technique en tant que développeur parce qu'on reçoit des conseils, on voit des, des aspects auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça c'est pour la qualité du code. La RGPD qui depuis peu est intégrée dans cette qualité euh, du code d'ici depuis quelques semaines, alors ça c'est parce que c'est une obligation légale, mais aussi il y a un intérêt technique à la mettre tout de suite dans le projet, parce qu'on va changer en fait la façon dont on va stocker les données. Et il y a un intérêt technique, c'est qu'en en, en économisant sur la donnée, en n'utilisant que ce qui est nécessaire et légitime, on va économiser de la place en stockage, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est important. Et puis les tests unitaires et fonctionnels qui sont indispensables, pas exigés par Moodle.org, mais qui pour nous étaient un critère de stabilité et de collaboration. En écrivant ces tests, on, à chaque instant, on peut garantir que si on change le plugin, si, ou si on change le cœur de Moodle, ou si on change la version de RocketChat, elle sera toujours pérenne, elle fonctionnera toujours. On lance les tests et on valide en fait ce qui se passe. Et donc ça invite aussi d'autres développeurs à venir participer. Il leur suffit de, de mettre leur contribution dans le code, de la pousser. Nous, on lance les tests unitaires, même eux, et euh, le plugin fonctionne toujours, donc c'est vraiment très important. Donc euh, beaucoup de, de fonctionnalités, un enrichissement, un gain de temps parce qu'on travaille à plusieurs et qu'on évite ce qui n'est pas faisable. Et on va voir qu'il y a aussi un apport beaucoup plus, beaucoup plus global. Alors au sein de ceux qui ont participé, on a pu proposer un plugin beaucoup plus complet à nos usagers. On a vu d'autres usages, on a eu les suggestions du groupe, on a énormément anticipé et on a eu un retour d'expérience. Et le meilleur retour sur investissement dans ce projet, c'est le lot de testeurs euh, manifeste qu'on a, avec des usages complètement différents, des gens qui vont tester, qui vont faire vos retours. Et du coup, on a un plugin beaucoup plus riche et beaucoup plus stable. Et puis, hors projet, dans nos métiers, on va avoir d'autres visions. On a vu la vision des autres au sein de l'équipe. On a une autre façon de voir et pour les prochains... Euh, pour les autres projets, ça peut s'avérer euh, véritablement intéressant. Donc, je parle rapidement des fonctionnalités euh, à venir, sans rentrer dedans. C'est un plugin pour les autres. C'est un plugin qui doit donc vivre. Donc, on le fait évoluer en fonction des demandes. Tout d'abord, on a les outils d'administration. Donc, ça, c'est en cours de finalisation parce que ça permet de vérifier que d'un côté euh, Moodle est encore synchronisé avec euh, le Moodle distant. Donc, on voit que la pâte administration euh, système est, est passée par là. On va vérifier la compatibilité avec les toutes nouvelles versions de Moodle et éventuellement faire un certain nombre d'ajustements. Et puis intégrer quelque chose qui nous a été demandé qui est la restriction d'accès par groupe de cours. On voulait faire en fait un, un développement beaucoup plus générique avec d'un point de vue développement une prise en charge globale de, de ce qu'on appelle les restrictions d'accès. Il s'avère qu'il y a des, des grandes difficultés et des problèmes de performance qui pourraient euh, être rencontrés. Donc on va opter pour la proposition de tout ce qu'il faut à l'intérieur du plugin techniquement pour pouvoir implémenter chacun, chaque personne pourra implémenter les restrictions. Nous on va implémenter les principales, les plus importantes comme l'accès au groupe. Mais après il suffira de suivre un sous-framework à l'intérieur du plugin pour rapidement mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Alors pour conclure, le plugin est désormais un plugin officiel qui est sur la plateforme Moodle.org. Il est déployé au dernier, donc dernier recensement que j'ai fait la semaine dernière sur 105 sites Moodle. Donc il est vraiment installé en vrai sur 105 sites Moodle, beaucoup de l'enseignement supérieur français, mais on a aussi quelques retours étrangers. Il est officiellement compatible de Moodle 3.5 jusqu'à 3.11. Je dis officiellement puisque c'est les retours qu'on a, qu a expérimentés nous-mêmes ou qu'on nous a faits. Donc, j'ai vu qu'il euh, était installé sur des Moodle 4, euh, mais on n'a pas eu de retour en disant « ouais, c'est bon, ça marche, donc on l'a pas euh, inscrit ». Si jamais vous avez connaissance, euh, si vous utilisez une version euh, ultérieure à 3.11 et que ce plugin marche chez vous, eh bien, n'hésitez pas à nous, le, à nous en faire part, qu'on mette à jour ce, cette page. Remerciement. Alors, euh, remercier euh, tout, tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Euh, C'était hyper enrichissant parce qu'on avait plein de points de vue différents. C'était tout nouveau pour nous, hein, de partir vraiment d'une feuille blanche et de faire un développement comme ça communautaire. Donc voilà, je pourrais passer beaucoup plus de temps sur les remerciements, mais j'en ai pas. Si vous souhaitez participer à ça, donc vous, vos collaborateurs, si vous êtes intéressés par le plugin, vous pouvez nous rejoindre sur le Rocket Chat Sup dont je parlais tout à l'heure. Alors j'ai mis l'URL là, évidemment, j'ai pas mis l'URL raccourci volontairement. Euh, si vous voulez prendre des photos ou quoi, mais sinon, dans tous les cas, l'adresse du RocketChat supportail c'est celle ci, euh, rocket.e-sub-portail.org, C'est connexion chibolette, donc n'importe qui peut y accéder. Euh, vous vous y connectez, vous cherchez les canaux qui existent et qui vous intéressent, et ils sont tous ouverts, donc vous, vous, vous, le, vous rejoignez les canaux. Celui là c'est celui du plugin, mais il y en a plein d'autres, comme je le disais, et puis euh, vous en serez les, les bienvenus. Je termine par une slide que j'ai ajoutée hier soir suite aux questions récurrentes que j'ai eues depuis qu'on est arrivé aux assises du CIR. Euh, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer avec Rocket chat euh, qu'est-ce qui se passe chez RocketChat en gros Parce que en fait, euh, RocketChat a changé très récemment ses conditions d'accès. De, des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent gratuites sont de, vont devenir payantes, en fait sont payantes dans la prochaine version. Euh, et voilà le prix en fait de RocketChat. Donc c'est énorme, c'est 1,50$ selon si on prend un an ou trois ans, bref, c'est en moyenne 1,50$ par utilisateur et par mois. Euh, dans leur grande bonté, ils nous ont dit, mais non, mais les étudiants, c'est gratos, vous payez que le personnel. Euh, nous, à l'Université de Lorraine, on a 17 000 personnels, on va pas payé 25 dollars par mois pour euh, utiliser RocketChat. C'est un bel outil, mais euh, il ne faut, faut pas exagérer non plus. Du coup, les questions qu'on a eues, c'était, bah oui, mais votre plugin, du coup, euh, maintenant que RocketChat, il euh, y a certaines fonctionnalités payantes, est-ce que qu'on vaut encore quelque chose Est-ce qu'on peut passer du temps dessus, l'installer, etc. Réponse simple, oui, ça vaut encore le coup puisque le plugin est encore parfaitement fonctionnel, euh, même avec ce, cette modification d'Enterprise de, bah, en fait. Euh, et quand bien même un jour RocketChat déciderait de tout rendre payant, ce dont je doute, mais voilà, ça crée un précédent et puis on a des craintes maintenant sur ce qui va se passer euh, éventuellement par la suite... Il faut savoir que le plugin en question, il peut être adapté à d'autres outils open source de, de chat en fait. Nous, on a eu un besoin euh, très euh, immédiat de le faire fonctionner avec RocketChat, mais euh, demain, bah, demain, euh, selon s'il y a des gens qui nous rejoignent ou pas, mais on peut l'adapter assez facilement euh, pour, faire, pour tourner sur d'autres outils qui exposent une API similaire, un hein, matrix ou élément IO, ce genre de truc, euh, on peut le faire. Voilà. Et j'en termine avec cette partie-là. Euh, on a essayé euh, en tant que ESUP d'aller négocier auprès de RocketChat en disant on représente x établissements qui sont prêts potentiellement euh, à payer pour obtenir la version Enterprise. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un petit effort sur les tarifs La première phase de négociation c'était au mois de janvier cette année donc ça fait un peu moins d'un an, euh, ça n'a pas été très satisfaisant. Euh, du coup si vous le souhaitez vous pouvez euh, nous rejoindre sur donc un autre canal qui est celui-ci, vous voyez, le canal qui s'appelle Rocket Chat, à nouveau sur le, le Rocket Chat supportail, nous dire bah écoutez moi je suis aussi intéressé, euh, j'accepte que vous me vous me citiez en fait dans les négociations Rocket Chat euh, avec Sup, euh, et donc ça apportera un, du poids supplémentaire, on entrera dans une deuxième phase de négociation, et puis euh, voilà on espère avoir un petit peu plus de chance avec un peu plus d'établissements qui, euh, qui qui nous rejoindront quoi. Voilà, j'en ai terminé. Euh, je vous laisse nos coordonnées ici, si vous êtes intéressés, pour nous contacter pour les différentes choses qu'on qu a, qu a vues ensemble. Et, euh, bah, et puis je prendrai des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions euh, à adresser à nos deux, deux présentateurs ici, autour de Rocket Chat est-ce que tu veux euh, prendre quelques instants pour présenter ce que tu évoquais tout à l'heure, alors euh, les différentes copies d'écran sur les fonctionnalités Peut-être ça peut. Alors je peux conclure oui, avant d'aller déjeuner. Ok, pas de souci. Donc en gros, comment ça fonctionne le plugin Rocket Chat Maintenant, donc le, la partie enseignant, l'enseignant, il va ajouter une activité ou une ressource donc, dans, dans Moodle. Ça, c'est les captures d'écran de notre plateforme Moodle chez nous en Lorraine. Donc il ajoute une ressource, une ressource de type Rocket Chat. Comme auparavant, il y avait une ressource chat en fait, à cet endroit, qui est encore présente tout en haut à droite d'ailleurs. Certains établissements ont viré le chat original depuis la mise en place de RocketChat. Nous, on l'a conservé encore pour les réfractaires. Ensuite, l'enseignant crée le titre de son instance, bon, mon chat, le chat du cours, ce qu'il veut. Il peut ensuite choisir le mode d'affichage réduit ou non. Alors RocketChat propose d'afficher son interface de deux manières soit de cette manière-là traditionnelle où on a nos canaux sur lesquels on est inscrit à gauche et, le, le, la, enfin, et puis la, la partie principale où on discute. Quoi. Mais on peut également faire en sorte de cacher, en ajoutant un petit paramètre dans l'URL, euh, la partie à gauche. Et ça, ça intéresse pas mal les enseignants parce que du coup, euh, bah, ça permet de cacher aux étudiants les, les autres canaux des autres cours auxquels ils sont inscrits et éviter qu'ils s'éparpillent en fait. Donc l'enseignant peut choisir de, de faire l'affichage réduit ou pas. Il peut décider du type d'affichage du plugin, si c'est si quand l'étudiant va cliquer sur rejoindre le chat, si ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre navigateur, dans la même fenêtre, ou dans une fenêtre pop-up. Euh, donc si c'est une fenêtre pop-up, ça ressemble à ça en fait. Du coup derrière il y a la plateforme Moodle et puis il y a le, la pop-up voilà, standard. Quoi. Euh, et enfin la définition des rôles, Donc on peut faire en fait un l'enseignant peut faire un mapping entre le rôle Moodle et le rôle dans RocketChat, donc qui dans RocketChat aura un rôle de modérateur du canal créé Alors nous, on a défini enseignant et enseignant non-éditeur, mais c'est modifiable soit globalement, soit individuellement pour l'enseignant. Et puis définir quels utilisateurs Moodle, quel rôle Moodle sera utilisateur RocketChat lambda. Donc nous, c'était étudiant en l'occurrence. Voilà. Donc le plugin, y gère la synchronisation. Quand on inscrit une cohorte ou un groupe d'étudiants sur le cours, ça les inscrit sur RocketChat. Si on les désinscrit du cours, ça les désinscrit de RocketChat. Si on cache L'activité dans Moodle, ça cache le salon RocketChat également, dans RocketChat. Euh, si on supprime et puis qu'on restaure, et ben ça supprime, ça restaure dans RocketChat. Il ouais, y a une synchronisation qui est faite euh, de cette manière. Et donc c'est toujours accessible par le client lourd RocketChat. Effectivement, j'en ai pas du tout parlé. Il existe un client lourd RocketChat euh, sur lequel on peut brancher différentes instances RocketChat, y compris la nôtre, Université de Lorraine. Et donc les étudiants ou les enseignants peuvent avoir un client lourd installé sur leur ordinateur, leur téléphone, qui est donc multiplateforme, euh, qui peut leur permettre de retrouver euh, toutes ces informations par cet autre moyen, euh, genre Slack ou Discord. C'est à peu près le, c est, c est la même chose. Merci bien. Euh, une petite question où on passe directement à l'activité Ah, il y a une, une question ici Alors bonjour, moi c'est Lucas Dupuis, INSEA Lyon. Euh, Aujourd'hui on utilise euh, un outil proposé par SEOvision qui s'appelle GoFast, et le chat c'est Element, donc basé sur le protocole Matrix. Et on nous demande aussi euh, d'intégrer un chat dans Moodle. Le problème bah, c'est qu'actuellement il n'y a que euh, le plugin euh, euh, RocketChat, et justement, vous avez parlé d'une possibilité de rendre compatible avec Matrix, donc je voulais savoir où ça en était où... Alors ça en est nulle part pour l'instant, parce qu'on l'a évoqué seulement là il y a quelques jours. En fait, notre plugin, il va faire appel à l'API RocketChat, c'est-à-dire il va dire à RocketChat, crée-moi tel utilisateur, mets-moi le modérateur, supprime-moi le compte, enfin le, le canal créé si besoin, etc. Euh, Matrix, je pense qu'il a également, euh, qu dispose d'une API similaire, donc le, on peut assez, Alors, je, je suis pas développeur, mais je pense qu'on peut assez facilement, euh, non, le faire pour Matrix. Et euh, Céline va vous l'expliquer pourquoi. En fait, il suffirait de refaire un plugin basé sur le même, et toute la partie communication Moodle avec RocketChat, elle est isolée dans une seule, euh, un seul objet, une seule classe. Et donc, on a déjà identifié les, ce, qui, les, ce dont Moodle avait besoin pour communiquer. Donc, il n'y a plus qu'à changer cette interface-là. Il ouais, faudrait donc, refaire le module en renommant, en fait. C'est l'implémentation qui change, en fait. Voilà, euh, c'est ça. J'ai tout isolé, en fait, dans un manager, une interface. Et donc, c'est facilement modifiable parce que, justement, quand on l'a fait, je me suis dit que peut-être, il y, y aura un jour un, un changement à faire. Et donc, si j'avais le temps, ce que je ferais, c'est que je sortirais la, cou la, la couche générale à l'extérieur, dans un, un plugin local pour avoir plus qu'à implémenter et à hériter du reste. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait te permettre de changer super rapidement et de créer de nouveaux modules. Ouais. Bah je verrai en interne. Bah on peut en parler. et, et ouais, voir, voir mais... si nous, on peut avoir des ressources d'un autre côté. Ah, pour voir, à bosser à plusieurs. Ouais, pour ouais. voir, parce que je pense qu'on va tous être dans le... Bah cool, super. Tu, tu peux du coup peut-être les, les renvoyer vers ce canal-là, en fait, euh, où on parle euh, voilà, de tout ça. Et c'est vrai qu'on en parle avec Céline, on imaginerait bien de mettre un plugin chat externe, on va dire, entre guillemets, et puis après de devoir cocher si c'est Chat ou Matrix ou d'autres. Et voilà, alors on a des idées, on n'a encore pas trop trop de force de développement, mais euh, s'il y a du monde qui nous rejoint, on peut les mettre en œuvre, on, on a des bonnes idées, c'est déjà pas mal. Quoi. Merci. Alors il y a des bonnes idées, il y a besoin d'énergie, donc je vais vous proposer d'aller manger pour prendre de l'énergie, avant de se retrouver ici à 14 heures. Merci beaucoup.